C'est chouette de pouvoir rencontrer des, des auteurs de BD ou de Manga. Tu sais, un genre de, il faudrait qu'il y ait un genre de, un genre de festival ou euh, un truc comme ça. <coughs> ah tiens, du moins il y a un truc sur Angoulême. Hein. Je sais pas. Peut-être que ça peut être sympa. Je m'appelle Jeff, ravi de te rencontrer. Ici, c'est ben ma chaîne, c'est Manga, où on va parler ben, de la création d'un manga. Personnellement, je débute, mais du coup, je veux partager avec toi euh, mes débuts dans, en tant que... Euh, potentiellement futur auteur de manga. Qui sait Mais aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial, parce que je reviens tout droit du 50ème festival d'Angoulême, oh, c'était génial, et sur place, et j'ai eu l'opportunité de rencontrer une quinzaine d'artistes exceptionnels qui ont eu la gentillesse de partager avec moi des tips pour les débutants. Du coup, et avec leur permission, je le partage avec toi. Donc aujourd'hui, ça va être eux qui vont parler. Euh, désolé pour le son, euh, c'est pourri. Désolé. Euh, c'est les conditions d'un festival. Donc si vraiment c'est inaudible, euh, lâchez un commentaire, je ferai en sorte pour euh, améliorer ça euh, d'une manière ou d'une autre. Ou ouais, avec des sous-titres, je sais pas. Il est possible que tu ne connaisses pas tous les artistes de cette vidéo, mais laisse-moi te dire qu'ils sont tous à un niveau comac, ils sont tous publiés, et ils sont adorables. Si tu les connais pas, bah c'est l'occasion euh, de faire connaissance et de voir leurs œuvres. Bah donc, euh, à partir de maintenant, je me tais, et Maestro, de floor is yours ce que je conseille c'est surtout euh, n'oubliez pas, oui, ça ne ça vous se perdez pas bien. en route N'essayez pas de faire des histoires ou des choses qui vont plaire au public Ce qui vous plaise à vous d'abord, il faut que ça vous tienne à cœur Il faut que ce soit du, du vécu euh, Donc surtout ne vous perdez pas en route, ça va se ressentir Et forcément le public suivra. Merci beaucoup, bonne journée Merci Bonjour, Bonjour. Alors, Le conseil que je donne moi c'est de, de beaucoup euh, travailler les storyboards aussi. et faire beaucoup de planches il y a des histoires courtes sur une ou deux pages, plein d'histoires courtes, avec On le découpage, place. la mise en scène. Et c'est le meilleur exercice pour apprendre à faire une narration fluide et efficace. Ça en fait. Ça avec Merci oui. beaucoup. De rien. c'est de faire juste de le faire. En fait, ça sert à rien de se poser super longtemps et de réfléchir et d'hésiter, de se dire non, mais en fait, je suis pas capable, je suis pas au niveau, je sais pas dessiner. En fait, il faut juste le faire. On peut faire des projets courts pour commencer. On peut faire des choses, voilà, très légères, très faciles. Mais le fait d'aboutir un premier projet, c'est hyper important. Et en fait, petit à petit, on va faire des projets plus gros, plus imposants, voilà. Il ne faut pas forcément non plus se bloquer sur le projet de nos rêves. Enfin, J'ai toujours rêvé de faire cette BD qui est hyper importante pour moi mais peut-être que je vais me heurter dessus plein de fois et qu'au final je vais jamais rien faire En fait il vaut mieux faire des choses plus simples et juste faire les choses, faire, faire et c'est en plus en compte. Merci beaucoup Bonjour pour les débutants faites des one shot, faites des histoires courtes apprenez à raconter efficacement en 20 pages quand vous maîtrisez ça vous passez à 35 pages quand vous maîtrisez ça vous passez à 50 pages et ensuite vous pourrez faire un tome avec votre manga merci beaucoup voilà, bonne journée merci euh... bonjour bah des dessins d'observation, euh, aller dans la rue, aller dans les parcs, aller dehors et dessiner les gens, dessiner la vie, euh, et puis essayer de le reproduire au mieux. Voilà. Euh, comme ça, ça apprend un petit peu tout, et, euh, et ensuite tu pourras tricher, parce que pour moi le dessin c'est tricher. Euh, avec plaisir Je vais enlever le, le masque, quand même, parce que sinon on ne va pas m'entendre. Il hmm. n'y a pas de, de conseil universel, ça dépend vraiment de, de ce qu'on veut faire dans la bande dessinée ou l'illustration, etc. Euh, quelque chose qui va dans. Moi pour moi, je vais donner le conseil qui les conseils qui m'ont été utiles à moi, c'est euh, de dessiner absolument tout le temps. C'est vraiment l'abondance de dessins euh, dans deux axes principaux qui sont euh, le dessin d'observation. Donc avoir toujours sur soi un carnet où on fait du dessin d'observation, où on s'arrête dans la rue, euh, à une terrasse de café, où on dessine les gens autour pendant. Euh, pendant 10 Même si c'est 10 minutes, hein, mais le faire vraiment tous les jours, tous les jours, jusqu'à remplir des dizaines de carnets, faire poser les copains, en soirée, de temps en temps sortir le carnet et pareil, euh, faire peut-être 5 minutes de dessin histoire de ne pas rater toute la soirée non plus, mais tu vois, toujours avoir l'espèce d'obsession du dessin euh, documentaire. Essayer d'être le plus juste possible. Et l'autre axe, ça serait dessiner aussi tous les jours, mais faire plutôt, plutôt du journal. Moi, je l'ai fait sous forme de blog dessiné, mais je pense que. Euh, tous les jours, par exemple, faire trois pages où on raconte sa vie, où on raconte tout ce qui nous passe par la tête, même de la merde, euh, en dessin, pour s'habituer à avoir un rythme narratif comme ça et à se poser des questions de comment je vais raconter ça. Et euh, on le fait, ça se fait aussi beaucoup en écriture, on appelle ça vraiment, euh, de, c est, c est vraiment je ne sais plus comment on appelle ça, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé ma phrase par « on appelle ça » parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est vraiment, tous les matins, par exemple, tu fais trois pages pour te forcer à te lancer, à te mettre dans un rythme. Ça peut être trois pages où tu écris à la, comme ça, juste, je sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire, juste pour le geste symbolique de tous les jours, faire du journal. Et ben moi, je recommande de faire la même chose en BD. Même si c'est pour dire ce que vous avez bouffé hier, même si c'est pour dire que vous n'avez pas d'idée, si c'est pour raconter le rêve que vous avez fait la nuit dernière, faire un truc qui n'est pas pour montrer aux autres, faire un truc qui est purement de l'ordre de l'exercice. Il faut acheter le cahier le plus pourri possible, le moins intimidant possible, dessiner avec un, un bic ou un crayon de papier, ce que vous voulez, pas un crayon de papier, quelque chose qui ne s'efface pas, un bic, un feutre, mais sur du papier pourri. Partez du principe, sabotez-vous dès le début pour être sûr d'avoir envie de le montrer à personne. Comme ça, c'est libérateur. Et après, vous faites trois pages de journal tous les jours. Voilà. C'est mon conseil. Bonjour. Ne pas se tromper dans les intentions. Un exemple simple, le papillon, c'est a priori pas difficile à faire. Au contraire, c'est très difficile à faire. Parce que ce n'est pas le papillon qu'il faut faire, c'est la légèreté du papillon. Un drapeau, c'est facile à faire. Non, c'est le vent qui traverse le drapeau qui est difficile à faire. Ne pas se tromper dans les intentions. Bonjour Bob, salut. Hey, les tips pour les débutants, bah, on ouais. va prendre un dessiné déjà, c'est pas mal. <rire> non, non, mais de, de, de prendre le temps et de pas aller trop vite, tu vois. Donc, euh, Typiquement, quand on débute, souvent on a envie de faire un beau dessin tout de suite. Donc on va rentrer dans le détail tout de suite. Et ce n'est pas toujours la meilleure idée. Ce qui vaut le coup, c'est bah, ce que je fais un petit peu ici, c'est de poser les volumes. Donc c'est un peu cracra hein, au départ. Donc je vais faire comme ça. Lui c'est Bolos et lui c'est Féroce là. Que je mm -hmm. Donc tu vois c'est très euh, c'est très grossier, c'est pas fouillé. Et en fait je pose juste mes bases. Tu vois je cherche un petit peu le très plein de... là, Je me je me prends pas la tête. Là c'est un petit peu machinal parce que bon on est, on est en... est dédicace, ah, c'est une oui, un oui, petit oui. peu vite, etc. Mais ah, tu vois, je me prends pas la tête si tu veux oui. tu. Oui, comme ça, tu oui. vois. ça se passe bien. Oui. Tu vois, je laisse un petit peu courir mon crayon. Non, non, Et en fait, euh... on va se rendre compte, tu vois, le dessin oui. est vraiment oui. crado, oui. mais on commence déjà à voir apparaître oui. la composition, tu vois. Oui. Voilà, donc typiquement là-dessus ce que je vais faire, on me tu vois, et en fait ça c'est intéressant parce que ça me permet d'estamper, tu vois, je peux la passer comme ça, et en fait ça laisse une trace légère. Et en fait, je vais pouvoir revenir dessus. Alors, idéalement, ce serait par exemple avec une plume ou un pinceau. on va rester au crayon. Mais là, je prends un petit sous-main pour que ça ne va pas. Tu vois, je vais pouvoir en revenir tracer proprement mes traits. Ça, bon, ça c'est une manière assez, euh, assez standard, je veux dire, de, de procéder. Est-ce que l'école des monstres est faite en. En numérique ou en. Ou la oui. Main. oui, pour des raisons purement pratiques, en fait, c'est dessiné à la tablette. La, la méthode reste la même. Ouais. -dire je procède sur la tablette comme je procède ici. Okay. Donc, tous les logiciels classiques, quand j'utilise Photoshop, ouais. Paint Studio, des ouais. choses comme ça. Ouais. En fait, tu sais qu y a que tu as des calques qui tu superposes. Donc, si tu veux, sur le premier calque, je vais faire comme ici, je vais, faire, mmh. je vais dessiner des patates. En fait. ouais. Ça va ressembler à rien, mais ça me permet de poser mes volumes, de faire mes compositions, ouais. d'ajuster un petit peu. En fait, je vais revenir dessus, euh... je vais mettre mon propre et ah, oui, okay. vais... En termes de méthode, c'est vraiment comme ça. Okay. Après, la sensation, c'est pas la même. C'est des petits dessins sur une vie. voilà, ouais, on commence à le dégrossir. Peut... Petit à petit, ça commence à apparaître en fait. Voilà. Bonjour. La technique du miroir. Quand on fait un dessin, on... on le regarde dans un miroir et on verra plus facilement les défauts un œil décalé, un les marcheur décalé. Voilà, voilà c'est tout. C'est simple que ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour Jeff. Bah, du coup, bah, sur la série où j'étais, j'étais assistant et je réalisais les décors. Donc, c'est vraiment ce que je connais bien, donc euh, où, où je peux en parler. Euh, au niveau des décors, ce qu'il ne faut pas hésiter entre guillemets à faire, c'est de prendre beaucoup de références. Hein. Par exemple, là, c'est une série euh, qui se passe sur une île. Donc, il y a beaucoup de plages, beaucoup de palmiers, etc. Et c'était des choses que je n'avais pas spécialement l'habitude de dessiner. Et du coup, donc, ne pas hésiter, il y a beaucoup de dessinateurs qui n'osent pas prendre des références, de reprendre des modèles, etc. parce qu'ils se disent que c'est tricher, que c'est reproduire quelque chose, etc. Mais en fait, le fait de prendre des modèles, de reproduire pour comprendre en fait ce qu'on dessine, c'est vraiment super important. Et du coup, bah, c'est pour moi un des piliers essentiels pour faire de bons décors. C'est de d'abord observer, beaucoup redessiner, beaucoup recopier pour comprendre comment fonctionnent les décors, donc la perspective, les bâtiments, etc. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a ce bagage-là, une fois qu'on a compris ce qu'on dessine, euh, c'est là que du coup on peut faire des, des bons décors. Voilà, merci à toi. Bonjour. Oui fait fait de ne de pas se reposer pas, sur les codes du manga. Quand que je suis ah, la les speedlines, les, les petits portes. effets euh, graphiques, les petites pommettes, les yeux. Euh, le code Moulin, manga, c'est très ouais, bien, mais moi qui suis, je parle pour ma personne, moi qui ne suis pas un auteur japonais, je préfère partir du réel. Le, le, le paysage et les gens nous offrent euh, une pluralité et un, un panel d'expressions de, de, et de visages tellement différents que je trouve que c'est réducteur de recopier les codes manga qu'on connaît et qu'on répète et qu'on répète à l'infini, alors qu'on se rassure en fait. On se rassure, on veut, on veut coller un genre particulier, alors que enfin, moi je parle pour moi, je ne suis pas japonais, et je préfère essayer d'apporter une plus-value à mon dessin et, euh, et m'affranchir de tous ces codes que, qui m'ont nourri et qui m'ont fait grandir pendant tant d'années. C'est pour ça que sur, la, sur ma série Banana Soul, par exemple, euh, je n'ai gardé que les speedlines. Parce que je trouve que ça va. Il y, y a des choses sur lesquelles je suis pas arrivé. Je n'ai pas pu résister. Mais par exemple, les, les speedlines, certains effets de poussière, de fumée. Euh, bah, J'adore les travailler, mais je ne me, re me repose pas dessus. C'est-à-dire que d'abord, c'est le personnage qui doit parler, c'est l'attitude du personnage qui doit marcher sans aucun décor, sans aucun FX. Et une fois que la pose, elle marche, en silhouette, qu'elle est bien tendue, que les lignes d'action sont fortes, ensuite on met les FX. Et met... Moi, je travaille les FX et les spin lines comme une cerise sur le gâteau. Je ne me repose pas. Sur ces outils-là, pour maquiller le fait qu'il n'y a pas de décor ou pour accentuer une pose qui ne marche pas en fait. D'abord le dessin et après euh, les petites fioritures qui, qui enrobent le gâteau. Quoi. Voilà. Ça. Bonjour. Mon conseil, ce serait d'accepter les conseils des autres. Que ce soit des critiques positives ou négatives, on ne peut pas créer une histoire, un manga tout seul. C'est impossible. Il faut oser s'inspirer de ce qui a déjà été fait pour pouvoir créer son propre style et ainsi créer son, enfin, le meilleur manga possible. Si, sur votre histoire, vous ne prenez pas les, les idées des autres, euh, votre manga restera assez euh, plat, en fait euh, Il ne faut pas se dire que c'est parce qu'on prend l'idée de quelqu'un, que quelqu'un nous a donné Que c'est plus notre histoire, au contraire Parce que c'est en prenant euh, l'idée d'une personne, puis d'une autre, puis encore une autre Et de les mélanger pour en créer notre propre idée euh, Que l'on va euh, réussir à créer un manga le plus intéressant possible Et euh, réussir à transmettre son message de la manière la plus claire possible Merci beaucoup Merci à vous bon, Salut trop sûr. Alors être là, être là en festival, je sais qu'aujourd'hui on peut tout faire très bien par Instagram et compagnie mais la présence physique c'est très important. Un éditeur qui a reçu ton dessin et qui ensuite t'a vu un festival, tu rappellera beaucoup mieux de ton dessin. T'as dit ton projet passera tout de suite en haut de la liste par rapport à ceux qui n'ont pas, pas fait l'effort de venir physiquement. Donc euh, vous allez vous envoyer des choses et tout blabla. Et euh, venez vraiment vous présenter, ça va être Mais c'est important le contact physique et visuel. -vis. Merci beaucoup. Bonne journée. bonne journée. Bonjour. Et ce serait pour moi euh, l'intention euh, qu'on a quand on écrit avant de commencer à écrire en fait. Quelle est l'intention euh, qu'on va mettre pour. Euh, dans l'écriture, est-ce euh, qu'on veut partager une émotion Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire vivre en fait à, à la personne qui va nous lire Aux gens qui vont nous lire Même si euh, on peut imaginer un truc et forcément les lecteurs ils vibreront pas la même chose que nous Mais ça donne, euh, ça donne un guide en fait pour moi Je me raccroche beaucoup à l'intention que j'ai euh, Tu Est-ce que les gens vont apprendre Ou alors est-ce que les gens vont rêver Est-ce que les gens, voilà, Qu'est-ce qui... qu qui... qu que tu as envie de faire vivre à travers ce que tu crées, voilà. Bonjour. C'est un conseil pour les jeunes auteurs, c'est ça Alors, euh, dessinez mieux que moi. Ça, c'est un conseil quand même, que je... quand même plus pratique. Si vous dessinez comme moi, votre avenir n'est pas assuré. Je répète, si vous dessinez comme moi, votre avenir n'est pas assuré, surtout financièrement. Ça arrive d'être assez compliqué. Peut-être que mon camarade aura un meilleur conseil que ça. Bonjour n’arrête jamais <rire> continue à dessiner c'est pas mal. <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà j'espère que ça t'a plu. Alors encore une fois merci beaucoup à tous ces auteurs pour leur gentillesse, leur patience et leurs super bons tips. Euh, moi je trouve qu'ils sont, ils sont vachement bien. Tu trouveras dans la description euh, tous les liens vers chacun des auteurs et euh, si ça t'a plu bah, abonne toi à la chaîne. Il y aura du contenu, alors pas comme ça, ça c'est vraiment un one shot. Euh, par contre, euh, à partir de maintenant, c'est plus moi qui vais parler, alors, malheureusement. Mais c'est l'idée de ma chaîne. Et le prochain épisode arrive très bientôt. Merci beaucoup, ravi de te rencontrer, et à la prochaine.